Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer combien de temps faut-il selon moi pour devenir un bon trader. Mais avant ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc combien de temps faut-il pour devenir un bon trader Eh bien, je dirais que ça va dépendre de la stratégie que vous adoptez. Si vous choisissez une stratégie à long terme, swing trading ou vous faites un trade tous les mois, un trade tous les 2 3 mois, il vous faudra probablement 10 ans, 20 ans pour devenir un bon trader. C'est sûr que au moins vous faites deux trades, au moins vous trouverez une méthode efficace. Donc si vous faites du day trading, c'est-à-dire couper votre trade à la fin de chaque journée, vous faites un trade, deux trades par jour, bon ben, il vous faudra quelques années. Et si vous faites du scalping, c'est-à-dire prendre des trades qui durent entre quelques secondes et 10 minutes maximum, eh bien là, ça va se compter en jours, en semaines ou en mois pour devenir un très bon trader. Encore faut-il que vous ayez une bonne méthode de scalping. Si vous ne connaissez pas de méthode de scalping, vous avez un lien ici en haut vers ma méthode de scalping, donc je la combine avec un indicateur Ishimoku qui est un indicateur vraiment très complet et qui apporte pas mal d'informations lorsque vous décidez de prendre des traits. Euh, donc euh, au plus vous faites de traits, c'est comme dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle activité, au plus vous pratiquez, au plus bien sûr vous aurez de bons résultats et vous arriverez vite à devenir un expert dans, dans un domaine. Donc devenir un bon trader c'est pratiquer un maximum et pratiquer un maximum c'est faire un maximum de trades tous les jours. Donc c'est la méthode de scalping, donc faire des, des trades aussi bien à l'achat qu'à la vente euh, qui vous permettront de gagner et d'arriver à maîtriser parfaitement une méthode de trading qui, selon de nombreux traders dont je fais partie, est la meilleure méthode, donc une méthode de scalping qu'on maîtrise bien. C'est comme un sport, donc avec la pratique, on devient très bon dans cette activité. Donc vous pouvez très bien devenir un très bon trader en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il ne faut pas dix ans pour ça, et il y a pas mal de traders qui l'ont expérimenté, qui ont essayé toutes sortes de méthodes.